bonjour aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la roue de médecine et des cycles qu'elle m'invite à intégrer davantage dans ma vie et dans la gestion de mes projets alors j'ai découvert cette roue de médecine à travers des cercles de femmes puis plus tard euh, j'ai expérimenté pendant une année euh, il y avait quatre jours qui étaient organisés et, et chaque journée euh, intégrait vraiment la l'atmosphère, l'énergie de chacune des saisons euh, et puis via le Cercle des Passeurs euh, qui est une association en France qui permet de rencontrer différentes personnes qui ont vécu pas mal avec les peuples premiers, euh, les peuples racines. Euh, J'en ai encore perçu davantage de, de, de profondeur. Et aujourd'hui je vous en parle parce que je trouve que dans la gestion d'un projet euh, c'est intéressant de mettre davantage de circularité, de cycle euh, et que pendant moins des années, j'ai été habituée à mettre du linéaire. Euh, genre, euh, c'est tout le temps pareil, j'ai toujours la même énergie qui est plutôt une énergie de feu et fouf, on y va. Euh, et petit à petit, j'essaye d'intégrer cette nouveauté et de voir qu'il y a vraiment des moments plus calmes, qui sont nécessaires, et qui d'ailleurs sont très puissants, euh, et, et puis des moments d'exubérance, et puis des moments de, de calme abondant, et puis des moments de, de, où on tranche, des moments où, euh, où on va à l'essentiel, et euh, on a une énergie euh, euh, plutôt, euh, comment je dirais, on, on l'appelle l'enchantresse. Bref, euh, je vais vous, vous expliquer ça grâce à un petit bracelet que j'utilise euh, tous les jours et qui m'accompagne. Euh, J'avais aussi envie de dire que du coup ça m'a aidé à mettre davantage de circularité et aussi de me dire qu'il y a plus grand que moi. Ça me le rappelle du coup au quotidien qu'il y a des directions qui peuvent agir, il y a des énergies qui peuvent agir, il y a des saisons qui peuvent agir et euh, en tant que femme à l'intérieur de mon cycle menstruel il y a aussi quelque chose qui tous les mois euh, bouge et revient euh, voilà les, les deux apprentissages que je fais pour l'instant de, de cette roue de médecine dans les peuples premiers elle a aussi une fonction euh, sur euh, comment on occupe l'espace et en fonction de de la direction dans laquelle on est, eh ben, l'énergie de la prise de parole euh, et l'énergie que l'on met au sein du collectif, du coup, évolue. Alors voilà, ici, on a ce qu'on pourrait appeler une roue de médecine, sauf que c'est un bracelet, avec un fermoir que je bouge tous les jours. Et ici, on est au nord. On est au nord, on est pendant l'hiver, euh, dans le cycle menstruel, ce sont les règles. Et euh, c'est ce qu'on appelle le vide fertile, ce qui veut dire que c'est le moment où du repos, euh, et c'est aussi le moment où en tant que femme, euh, <rire> j'essaie de filmer bien, mais c'est n'importe quoi, euh, j'essaie quand même. Euh, c'est le moment où en tant que femme, on, euh, on est assez puissante. Pourquoi Parce que le, le, le lien entre le visible et l'invisible est la plus petite. Donc il y a une membrane entre le visible et l'invisible et au moment des règles, on est, on, cette membrane est très ténue, très petite. Donc ça c'est le nord. Donc pour l'instant vous voyez que j'ai mon fermoir qui est là, ce qui veut dire que je suis réglée. Ensuite il y a l'est. Et l'est c'est euh, le moment de l'effervescence, c'est le printemps, c'est la créativité. C'est le moment où dans un projet on est euh, peut-être plus à même de faire sa comptabilité ou... Euh, c'est tout douliste euh, euh, voilà ensuite on a le sud et le sud c'est euh, tout ce qui est euh, euh, c'est l'été c'est le midi dans une journée c'est euh, euh, l'abondance le, le, c'est la récolte c'est euh, euh, le moment où euh, on, on, on savoure tout ce qu'on récolte, tout ce qu'on a pu semer avant. Et, et c'est un état d'être. Donc ici, on est, mais dans le, le peu. Ici, on est, mais dans l'abondance. Ici, on fait. Euh, euh, et ici, on est dans l'enchanteresse On est dans l'ouest. Euh, et on est plutôt dans... Allez à l'essentiel, ici c'était plutôt une énergie de jeune fille, ici on est plutôt dans la maturité et euh, on ne se fait pas avoir par toutes les mille et une idées qu'on pourrait avoir et euh, on est du coup dans quelque chose de, on va plutôt dire non, autant ici on va dire oui, autant là on va dire non, euh, on, on va vraiment dans l'idée éventuelle qu'on a envie de mettre en place mais pas plus que ça, voilà. Alors comme premier petit pas, ben, je vous inviterai à, à regarder, observer dans quelle énergie vous êtes, en, si vous êtes une femme, en fonction de votre cycle menstruel. Si vous êtes eh ben le cycle il, euh, se poursuit en fonction de la lune. Et euh, la pleine lune, c'est la période du sud. La nouvelle lune, c'est la période du nord. Euh, voilà il y a, ya il ya que ce cycle s'invite dans vos vies à travers l'observation de l'énergie que vous avez et pourquoi pas euh, se dire que cette roue elle peut euh, elle peut être euh, invitée dans, dans vos vies euh, quand ma fille euh, a eu ses premières règles je lui ai offert le même bracelet que ce que j'ai eu qui est un bracelet qui est fait de quatre pierres différentes euh, qui l'énergie de, de la saison de la direction et c'est une manière pour elle de, de voir que tout est cyclique et je trouve que c'est une, une idée qu'on a un peu perdu de vue et qui est qui est belle à prendre à bientôt